Bonjour à tous, j'ai un petit secret pour vous. Les nombres négatifs n'existent pas. Enfin, c'est ce que croyaient les Grecs anciens. Pour eux, tout nombre devait représenter quelque chose de réel. Et pour leur observation, dans le réel, il n'y avait rien de négatif. Heureusement depuis, les Indiens, les Chinois et puis ensuite les Européens ont réussi à voir que les nombres négatifs existaient et qu'on pouvait même s'en servir. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Nous allons commencer par définir les ensembles de nombres. J'ai défini dans ce cercle tous les entiers, c'est-à-dire les nombres que l'on peut écrire sans virgule. Par exemple 0, 1, 6, 54, 208 903. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que le nombre d'entiers de, qu'il y a dans ce cercle est infini, puisqu'on peut toujours rajouter un. On appelle ces nombres les naturels, d'où la lettre n avec une double barre pour symboliser cet ensemble. Si maintenant on rajoute la possibilité de mettre un signe, plus ou moins, on arrive aux entiers relatifs. Remarquez que le cercle des entiers, comme je vous l'ai déjà dit, est intérieur du cercle des entiers relatifs. Aussi, moins 1, moins 62, moins 13, moins 6733 peuvent s'écrire avec un signe, on doit même d'ailleurs le signe négatif, ce sont donc des entiers relatifs. Mais le, les nombres qui sont dans le sac des entiers, 0, 1, 6, 54, 208, 903, peuvent aussi s'écrire avec un signe. On peut écrire plus 1, c'est pareil que 1, plus 6, c'est pareil que 6, etc. L'ensemble le, des entiers relatifs, on utilise la lettre Z, ça vient de l'allemand Zalung, le nombre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'après... Ces entiers et ces entiers relatifs, il existe également d'autres nombres, une infinité d'autres nombres. Par exemple, les nombres qui s'écrivent avec une virgule, moins 2,75, les fractions, 2 tiers, etc. Comment classer les nombres On pourrait représenter tous les nombres selon cette droite qui va de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, jusqu'à l'infini. Et on a tous les entiers. Et bien Pour représenter les nombres négatifs, il suffit de mettre une flèche qui va cette fois vers la gauche. Moins 1, moins 2, moins 3, jusqu'à moins 9, jusqu'à moins l'infini, de la même façon. On remarquera que plus on s'éloigne de 0, que ce soit vers la droite pour les positifs ou vers la gauche pour les négatifs, et plus la valeur augmente. On reviendra sur cette valeur juste après. Donc Maintenant que vous avez vu que moins 9 est complètement à gauche et 9 est complètement à droite, un petit exercice comment placeriez vous ces nombres alors l'échelle n'est pas du tout euh, ne respecte pas les distances j'aimerais juste que vous les placiez du plus petit à gauche au plus grand à droite appuyez sur espace mettez pause et essayez de trouver la réponse c'est bon vous avez trouvé comparons le plus grand c'est bien sûr 57 puis 9 0 moins 6 et moins 34 J'espère que vous n'étiez pas trompé. Moins 34, c'est bien sûr le plus petit, parce que c'est celui qui est le plus à gauche sur cet axe. On va maintenant définir des nombres opposés. Des nombres opposés, c'est tout simplement des nombres qui ont la même valeur, 4 en l'occurrence ici, mais des signes différents. Plus 4 et moins 4 sont opposés. Vous pouvez noter cette définition, des nombres opposés ont la même valeur, mais des signes différents. Première propriété pour les nombres opposés, si on les additionne, ça donne 0. Plus 4 plus moins 4 égale 0. Cette valeur dont je viens de vous parler, on l'appelle en fait la valeur absolue. La valeur absolue, c'est quand on prend, on enlève le signe à un nombre. Par exemple, plus 4, sa valeur absolue c'est 4, moins 4, sa valeur absolue c'est 4. Ils ont donc la même valeur absolue. Comment on le note On va le noter avec des barres verticales à gauche et à droite du nombre. Valeur absolue de plus 4 égale 4. Valeur absolue de moins 4 égale 4. On définit aussi parfois la valeur absolue comme étant la distance du nombre à 0. Plus 4 est à 4 de 0 sur l'axe qu'on a défini au préalable. Moins 4 est à 4 de 0 également. Donc notez bien la valeur absolue. C'est la valeur d'un nombre quand on lui enlève son signe. Et on le note avec des barres verticales. Est-ce que vous avez bien pris des notes pour votre première vidéo En tout cas, heureusement qu'on a les nombres négatifs. On s'en sert dans beaucoup de domaines, par exemple en comptabilité. Si vous avez une entreprise et que vous faites des bénéfices, le chiffre d'affaires sera positif. Mais par contre, si vous faites des déficits, le chiffre d'affaires sera négatif. En attendant, n'oubliez pas d'allumer vos cerveaux.